C'est qui meilleur Sage-femme. Oh. Jennifer De Volder, euh, on vient de voir votre nouveau film. Et puis nous avons aussi avec nous donc, euh, Le Sage-Homme, c'est Belvin boomer. boomer. Boomer. On dit Boomer. Boomer. boomer. boomer. <rire> c'est américain ça, non ah. <rire> Alors moi j'aimerais parler de, de ce film avec vous euh, un petit peu simplement parce que c'est vrai que c'est un film qui parle à tout le monde. Parce que, on est tous un jour. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ah oui. Hum. Euh, moi, je trouve que c'est un hommage aux femmes, un hommage aux sages femmes, et un hommage aux hommes aussi qui les entourent, et puis aux hommes qui se consacrent aussi à cette profession. Puisque j'ai appris, vous m'avez dit tout à l'heure, que les sages hommes existent vraiment, mais on les appelle quand même un sage-femme. On dit un sage-femme. Hum. C'est celui qui a la sagesse de la femme. Celui qui s'occupe de la femme d'avoir choisi justement cette thématique là, c'est quelque chose qui est essentiel puisque c'est quelque chose qui nous concerne tous. Donc ça c'est universel et montrer la naissance ainsi à travers le travail de ces hommes et de ces femmes, c'était quelque chose d'important pour vous. Comment vous parce qu'on pourrait avoir l'impression que vous êtes issu du milieu médical. Alors non, non je ne suis pas issu du milieu médical, mais j'ai fait un stage pour pour enfin ressentir de l'intérieur ce que c'était que d'être au sein d'une équipe de sages-femmes. Et donc euh, d'enchaîner les gardes de jour, de nuit. Euh, j'ai interrogé énormément de, de personnel soignant avant, avant euh, d'entreprendre l'écriture du film. Oui, en tout cas justement, c'est ce qui fait la crédibilité, crédibilité du film, c'est que c'est ça, c'est que c'est sincère, c'est crédible. Et même vous, euh, vous êtes crédible. Vous avez appris tous ces gestes aussi. Ah, bah, ce que j'ai appris, euh, surtout appris à parler c'était très compliqué le le le, le phrasé musical il est il est complexe quand même euh, mais euh, les, les gestes c'était vraiment sur le plateau on avait euh, des des sages-femmes qui nous montraient un peu comment faire euh, en direct donc euh, c'était beaucoup plus simple que de les enregistrer et puis de après les faire plus tard quoi. Mmh. donc ça c'était c'était c'était c'était assez assez cool qu'il y ait du personnel soignant parmi nous euh, pendant que oui il y a beaucoup de gens qui jouent leur propre il y a plein de sages-femmes qui jouent à propre rôle, euh, des, des, des infirmières, des infirmiers, des brancardiers des pompiers, euh, des médecins. Euh, voilà. Nous, en tout cas, avec Karine, ça nous a vraiment permis de nous mettre euh, vraiment euh, dans la peau des, des, des personnages et être euh, immergés vraiment dans, dans, dans le film. Donc, cette crédibilité, elle est vraiment importante, parce que c'est vrai que c'est un film qui nous touche. Il y a de l'humour il y a euh, des sentiments parce que c'est vrai que on ne peut pas faire des métiers comme ça sans avoir de, de sentiments et d'avoir d'empathie c'est ce que vous montrez aussi et donc là votre personnage vous il a de l'empathie aussi pour les pour les nouveaux nés donc ouais euh... il passe par plein de d'émotions mais en fait ce film là c'est vraiment une expérience de vie c'est à dire que tout au long c'est la vie d'un jeune homme il euh, va qui, qui s'accomplit en fait au fur et à mesure du temps euh, qui, comme euh, tu, tu le dis, comme c'est dit dans le film, passe de, de bouffon, entre guillemets, à euh, sage-homme, du coup. Euh, et il va mettre quelques préjugés de côté, il va mettre euh, sa déception de l'échec de côté, pour vraiment euh, <rire> approfondir euh, ce métier-là et se consacrer à ce métier-là. En même temps, vous montrez aussi dans votre film, euh, Jennifer, que euh, peu importe la, la classe sociale, on peut réussir dans ces métiers-là aussi, et sans, justement, sans cliché. Euh, alors, il y a une allusion, en effet, que qu'en qu tout cas, il est plus simple aujourd'hui de faire médecine quand on est issu d'un milieu plutôt aisé, euh, oh, puisqu'il faut faire des pré... Enfin, parce que certaines choses facilitent, en tout cas, euh, le classement, comme la prépa, par exemple. En, mais c'est surtout que c'est des études longues, et que donc, socialement, euh, les études longues, euh, ça veut dire ne pas... En enfin, plus, médecine, euh, les premières années, on ne peut pas travailler, euh, pas travailler à côté en, en faisant des petits boulots, parce que c'est déjà un, beaucoup, beaucoup de, de, de travail. Donc évidemment, et les, les études longues, euh, ça, ça, ça favorise aussi les, les milieux aisés. Mais ce n'est pas le sujet du, du film, non. ça le dit. C'est vrai qu'il y a une inégalité à, à ça, mais euh, tout est toujours possible. Hmm. C'est-à-dire, euh, ça, ça reste. Il euh, y a des gens qui, qui sont et sont modestes et qui deviennent médecins quand même. Ça existe. Mais évidemment, je pense que ce n'est pas la majorité. C'est vrai qu'avant, quand euh, ils échouaient médecine, ils faisaient dentiste. Parce que, voilà, donc, hmm. Alors maintenant, c'est vrai que vous avez dit que ça avait changé. Ça a changé. Il y a beaucoup y a, de choses qui ont changé dans l'hôpital. C'est le numéro Le oui, ça a changé. Parce que justement, il n'y en avait pas assez des médecins. Hmm. Et. Euh, à l'hôpital et tout ça donc euh, oui ça a changé un petit peu mais je pense que ça va encore changer parce que j'ai l'impression que personne n'est d'accord sur rien donc euh, heureusement que vous avez fait le scénario avant hein, du coup du coup non non on l'a placé mmh. avant dans oui. le temps aussi voilà. parce que mais pas que pour ça aussi pour des raisons euh, euh, de covid mmh. qui faisait que moi je voulais pas en intégrer ce puisqu'on nous on sortait quand on a tourné on était juste après et on savait pas quel avenir euh, euh, dans le monde hospitalier. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu des a priori dans, pour faire ce personnage ou pas? Euh, non, non, j'ai pas eu d'a priori. Ce qui était compliqué, c'est que je connaissais pas très bien le métier. C'est-à-dire que, forcément, j'ai, découvert sur le tas et j'ai tout, tout découvert. Euh, l'aspect psychologique qu'elles avaient, le fait que être sage-femme, c'est avant, pendant et après. C'est pas seulement au moment où, où tu fais accoucher la, la femme qui est devant toi. Euh, après, il n'y avait pas d'a priori euh, au niveau de, de, de ce métier-là. Euh, J'ai aussi vu que c'était un métier qui était... Bah, forcément, moi, je ne le connaissais pas, mais autour de moi, beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Euh, mais c'est aussi un métier qui est peu reconnu, enfin, euh, qui n'est pas reconnu. Donc, vous avez un Steve vous nous avez dit, en, sur caméra, à, à de vrais à accouchements. Deux accouchements vous oui, n'aviez pas accouché avant, vous, vous n'aviez pas accouché, non, mais vous n'aviez jamais <rire> vu d'accouchement. Non, je n'ai pas accouché, heureusement que je n'ai pas accouché. <rire> non, mais c'est un âge. Non, la tête mais... du bébé, je ne sais pas. Ah, mais mais euh, non, j'ai assisté à deux accouchements, oui, et, euh, et c'était euh, quelque chose. Euh, J'avais 20 ans ce... au moment où, où je l'ai fait, là je pars sur mes 23, donc il y a eu quand même un, un oui. laps de temps. Et c'est vrai que c'était quelque chose. C'est ça je pense le mot il y a tellement d'émotions qui se mélangent il y a tellement de, de choses qui arrivent quand tu es dans la salle d'accouchement quand tu quand tu vois là, une naissance que en réalité tu peux pas ressortir avec un mot précis et dire ah bah c'est cette émotion que j'ai eu il y a tout qui se bouscule euh, et c'est mais à la fin tu te dis c'est quand même magnifique et en même temps quand on est maman c'est l'acte le plus beau au monde non je vous parle à vous, puisque je sais que vous êtes maman maintenant. Euh, euh, oui, alors, euh, enfin, en tout cas, c'est, euh, je pense, le plus grand bouleversement de sa vie, après sa propre naissance, c'est de donner naissance à, à son enfant, ça c'est sûr. C'est un bouleversement euh, personnel et générationnel qui se met en place. On pourrait parler de, de Karine Viard, vous, vous l'avez dirigée, puis vous, vous avez joué avec on sait que c'est une, une actrice à tempérament quand on a vu la plupart de ses films. Et là, elle a encore un rôle à tempérament. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait de et de la diriger et de le jouer avec De jouer avec. Euh, franchement, moi, j'ai apprécié ce moment. Euh, j'ai savouré tous les moments que que j'ai passé avec Karine. Dans le sens où j'ai beaucoup appris. Euh, elle s'est pas. Euh, elle est pas venue en, en me disant, moi je sais et toi tu tu connais rien. <rire> Euh, elle, elle, juste, ça a été une transmission, c'est-à-dire que on s'est mutuellement aidé, elle du côté de, du jeu, moi du côté de ma vision de, de, de la chose, du monde, de, de ma jeunesse, je ne saurais pas dire... Mais, euh, mais, mais voilà, ça, franchement, ça, ça a été hyper enrichissant pour ma part de jouer avec elle. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que notre relation, elle s'est construite au fur et à mesure du film. Euh, tout comme dans le film, en fait. Et vous, de travailler avec elle, de diriger. C'est mmh. facile. <rire> Alors, c'est pas si facile, mais mmh. c'est pas si dur. Mmh. C'est-à-dire que, d'abord, il faut être à la hauteur, parce que parce qu'elle permet pas trop. Enfin, elle permet pas trop. Enfin, euh, euh, euh, peut-être que. C'est vous sais, qui dirigez. C'est <rire> moi qui me dis ça. En tout cas, je trouve qu'il faut faut faut enfin, c'est, très complexe parce que, j'allais dire, il faut, faut être là et, et, et, et, et montrer qu'on sait ce qu'on, ce qu'on veut. Et en même temps, elle n'a pas l'exigence, euh, euh, d'une fausse, d'un faux pouvoir. Elle aime pas le pouvoir, elle aime pas l'autorité. Donc, euh, donc c'est plutôt une relation de confiance qui doit s'installer. Déjà, c'est une grande professionnelle, elle a beaucoup d'expérience et c'est vraiment, euh, c'est assez incroyable de l'avoir arrivé, sans, sans d'une scène, euh, et de, et d'avoir, enfin, il y a quelque chose de très naturel qui, qui, qui s'opère et tout ça. Et je trouve qu'elle a la générosité de jouer avec euh, les autres. C'est-à-dire qu'elle essaye jamais de se mettre en avant, elle joue la scène, le personnage, ce qui, ce qui est au mieux, et si elle doit pas y être, elle, enfin, voilà, elle, elle n'y est pas. Euh, elle donne la réplique, en effet, euh, euh, hors caméra toujours et avec la même ah intensité. Bah, pour, fait pas semblant quoi. Et voilà après elle, elle, elle, elle est impatiente. Elle est, elle est impatiente donc il faut quand même il faut être sharp. On <rire> sait qu'il faut être en forme. Pas trop euh, avec Karine il faut se coucher tôt et, euh, <rire> parce qu'on sait que le lendemain il faut faut y aller quoi. Vous c'est votre c'est la première fois que vous avez un rôle principal ou c'est vous avez déjà eu un rôle principal donc, mais c'est la première fois que j'ai un rôle principal au cinéma. J'avais déjà ah. eu le rôle principal dans la série Le Monde de Demain, euh, sur Netflix, oui. euh, qui parle de l'arrivée du Hip-Hop, NTM, où j'avais joué Joe Star. Oui. C'est voilà. ah, la quoi, première fois au cinéma. C'est la première fois qu'il porte un film sur ses épaules de cette manière. Oui. Parce que parce est vrai que c'est je... dans la série, c'est plus collectif, ouais. et que non, et que là, dans, on était, on dans était... sa job, il... mais oui. lui est le enfin, héros ça, du c film. C'est dans le la, dans, dans la série. C'était un récit euh, choral, c'est comme ça qu'on appelle ça. c'est choral. Mais c'est vrai que ouais là là j'étais je suis de tous les plans de euh, tous les plans <rire> de tous les plans, voilà. plans. c'est euh, la première fois que vous portez le, le blouse euh, rose un peu... <rire> bah, bah, sachez que bon. non j'ai déjà non. porté ah. une blouse rose mais euh, pour des tenues vestimentaires euh, stylées <rire> non mais euh, non parce mais a... c'est c'est c'est un peu le, euh, combat, ouais c'est c'est c'était la première fois après euh, après euh... non c'est j'aime bien, vraiment, c'était ce côté euh, très différent des, des, des projets que j'avais fait, enfin, du, du projet que j'avais fait. Euh, parce que moi, je suis tout nouveau dans ça, je, je, je m'arrivais pas à même temps. Et c'est vrai que c'est... C'est à l'opposé de Joey, Léopold. Euh, Leopold. Et c'était super intéressant, du coup, de, de faire ce projet. Et vous, Jennifer, euh, vous avez mis pas mal d'années entre-temps. vous avez fait. C'est là que vous avez profité pour faire un enfant Exactement. Ah, euh, je je, je, je devine un peu temps. les choses. <rire> Moi aussi, je suis comme vous, je fais un peu de vin. Donc, euh, vous n'avez rien fait d'autre euh, au niveau réalisation Alors non, mais j'ai essayé. J'ai écrit des choses et tout ça. Donc, euh, voilà, j'ai fait d'autres trucs. Mais... Mmh. En tout cas, faire un enfant, ça occupe du temps ça, comme vous aussi, disiez, ça, ça change la vie et, et en même temps ce film, moi, je pense qu'il ne va peut-être pas changer la vie mais il va changer le, le regard peut-être des hommes et puis de certaines femmes qui ont l'appréhension aussi de, parce que les femmes ont parfois un, un sentiment aussi de, de, de stress par rapport à l'accouchement donc je pense que là vous le rendez et vous le montrez en même temps dans toute la diversité, c'est ça qui est important mmh. dans ce film, c'est qu'il y a la diversité des femmes et donc comme je disais au début, vous rendez un bel hommage à, à la femme et, et donc à nos mères à tous. Et le film sort le le 15 mars. Le 15 mars. Ben donc voilà. Donc nous, on vous souhaite. On croise les doigts pour qu'il y ait le maximum de, de spectateurs. ben nous aussi. Vous, vous